et eh ben Salut à tous, salut à tous En fait, Fortnite euh, c'est un jeu de Battle Royale comme Clash Royale et tout ça Comme là les gars, vous euh, voyez que là je suis mort Mais les gars il n'y a pas de sang les gars Il n'y a pas de sang mais là, mais là en fait on joue comme ça Là vous pouvez discuter avec vos coéquipiers Comme ça et puis voilà voilà les gars vous euh, avez des amis mais, mais d'abord vous allez dans un salon où en fait ben il y a des saisons euh, voilà il y a des mises à jour et des saisons et puis <coughs> et ben ça et, euh, pour gagner je le passe de combat <coughs> voilà le bah, passe de combat quoi quoi il ressemble Il faut juste te payer. Un V-Box, vous <coughs> allez Avec votre argent. Payez. Okay. Un V-Box aussi. Un V-Box. Un V-Box après une pouva sortie de skin. Avec les V-Box et tout ça. Un V-Box. Il faut 20 000 tu couleurs. 22 000 du coup je prendrai 20 balles comme là les gars en fait tout ça est de ce et c'est joué du fight à part celui-là et celui-là du coup bon bah, alors moi je vais vous montrer une game non oh, solo <coughs> Yes. Yeah. On. Bye